Salut les astros, aujourd'hui on va réaliser une planche à gommer. Alors à quoi ça sert une planche à gommer en astro dessin C'est vachement pratique, ça va nous permettre de gommer et d'isoler un détail dans le dessin et de gommer tranquillement sans pour autant euh, s'embêter à protéger le reste du dessin. Alors on a envie de gommer parce qu'on a fait une erreur ou parce qu'on utilise la technique du sculptage. Donc on va sculpter le graphite qu'on aura déposé sur la feuille en utilisant la gomme comme un tampon donc cette planche à gommer c'est euh, très simple à faire. Hein. On va utiliser un couvercle en plastique. Donc moi je vous conseille un couvercle par exemple de fromage blanc. Une boîte de fromage blanc, c'est euh, quelque chose d'assez fin mais de suffisamment rigide pour que ce soit solide. Donc on va découper et tracer des formes, des gabarits euh, sur cette euh, planche plastique. Donc on va utiliser pour ça des, euh, des mèches, donc euh, des mèches euh, comme euh, des mèches à bois donc euh, tout le, le chapelet de mèche à bois pour faire des trous de différentes ailes, on peut utiliser également des micro-vrilles, euh, euh, hein, euh, quand on a une perceuse à main, une petite perceuse, euh, une drill, on peut utiliser les micro-mèches hein, pour faire des, petites, euh, des petits trous, hein, voilà. plus on aura de formes différentes, mieux ce sera, on va pouvoir faire également des formes de, de triangles, avec des, euh, des angles euh, différents, angles plus, plus ou moins obtus, euh, donc euh, on peut faire des petits bâtonnets donc ça c'est super simple à faire des petits bâtonnets on fait deux trous pac pac et puis on relie en découpant euh, avec euh, avec le cutter donc on va utiliser un cutter bien affûté bien euh, bien coupant pour que la découpe soit bien nette. faites attention en découpant bien entendu si vous ne euh, vous sentez pas euh, euh, trop d'attaque à faire ça demandez euh, de l'aide à quelqu'un qui soit un petit peu plus euh, euh, voilà. On va faire ça dans l'atelier tranquillement et ensuite on fera un essai de cette planche à gommer sur euh, donc une simulation d'astro de, dessin. Vous verrez que c'est super, super pratique et puis c'est quand même super facile à réaliser et ça va vous changer la vie. Voilà, allez, à tout de suite Les amis, cette rubrique euh, bricolage euh, tuto bricolage pour l'astro dessin est terminée. Et il reste plus qu'à faire de très très jolis dessins. Allez, ciao.